Moi parfois je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie d'écrire à une femme. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a fait voyager. Je pas Bonjour changé. à tous. Je suis ami. toujours ce garçon un peu fou oh. qui te parlait à mes rires, mais n'était pas assez riche pour t'amener à courir fou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Oh. Oh. Toi, je Oh, let you... tether off, we don't tether off the mother sucker tether off the sucker